Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous montrer quelque chose qui peut vous aider fortement à détecter des mouvements importants lorsque vous tradez. Vous voyez très souvent donc des bougies qui ont une mèche au-dessus une mèche en dessous, ça c'est tout à fait courant. Donc, mais il peut arriver à certains moments lors de retournements lorsque vous détectez un doji qui est très souvent euh, l'initiateur d'un retournement de marché. Vous voyez une bougie donc dans ce cas-ci une bougie verte après des bougies rouges qui s'enclenche sans qu'il y ait de mèche en dessous. Donc vous voyez ici il n'y a pas du tout de mèche donc le marché part à la hausse et ça veut dire très souvent qu'il n'y a pas d'hésitation c'est-à-dire qu'il y a une puissance, une force des acheteurs telle qu'il n'y a pas du tout d'hésitation, que les vendeurs n'ont pas du tout de se positionner là et le marché va partir et faire très souvent des trades assez longs, des trades assez puissants et si vous voyez en plus qu'une deuxième bougie se forme sans avoir non plus de mèche en dessous c'est encore un signe que le marché a toute la puissance pour aller beaucoup plus haut. Vous pouvez avoir comme cela plusieurs bougies d'affilée qui vont vous donner l'indication que vous êtes dans un trade qui aura un potentiel important. Donc ça vaut vraiment la peine lorsque vous avez ce type de configuration. Donc après un doji, une bougie comme cela sans, euh, sans mèche on appelle cela une ouverture en extrême. Donc vous avez une bougie sans mèche, le marché s'en va, si ça se répète encore c'est encore mieux. Si vous avez 2-3 bougies de ce type-là ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus haut. Maintenant vous pouvez avoir cela dans les deux sens bien sûr donc si vous avez très souvent un retournement, une bougie plus courte avec un, un corps, euh, pas de corps du tout ou un corps assez petit. À ce moment-là si vous avez également donc une bougie, une ouverture en extrême c'est-à-dire sans mèche donc vous n'avez pas du tout cette mèche ici et vous avez le marché qui s'en va, vous pouvez avoir éventuellement une mèche en dessous et de nouveau une deuxième ouverture en extrême pour la seconde bougie rouge etc. ça veut dire que ce sont des trades puissants soit dans un sens soit dans l'autre et ça va vous donner un potentiel important sur les trades. Alors bien sûr vous protégez rapidement lorsque vous voyez ça, vous mettez votre stop loss rapidement au niveau de l'ouverture voire légèrement en dessous pour ne pas perdre sur le trade. Mais très souvent vous n'aurez pas de réaction, vous n'aurez pas de correction dans ce type de, de mouvement ou alors une correction très faible. Et vous pouvez avoir cela sur différentes unités de temps aussi bien des unités de temps courtes que des unités de temps longues. Donc ouverture en extrême, retenez bien ça c'est une configuration qui vous donnera certainement un potentiel de trade important soit à l'achat soit à la vente. Donc pas de mèche en dessous, pas de mèche au-dessus, ça veut dire que vous avez un potentiel important et probablement un trade qui va vous faire 10, 20, 30 voire 100 points et donc vous faire gagner beaucoup d'argent lorsque vous détectez ce genre de configuration. Donc soyez attentifs. une bougie qui euh, s'initie sans mèche, eh c'est très souvent le signe que vous allez avoir un mouvement puissant dans ce sens-là. Voilà, J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Un petit like ça me fera plaisir, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir encore d'autres conseils. À très bientôt, au revoir.